Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Nathalie de Your Nails. Donc on se retrouve aujourd'hui euh, eh bien pour vous décrypter un petit peu cette pose qui est super tendance dans d'autres pays et qui viendra sans doute très prochainement en France aussi. Ça s'appelle la pose Water Drop ou Water Drop Nails. Donc j'essaye de le dire en anglais. Hein, désolée. Alors, euh, bah écoutez, c'est une pose qui est hmm, assez facile à réaliser, mais comme vous pouvez le voir on a rapidement des petits problèmes euh, de petites bulles, de choses comme ça, ouais, de, de surépaisseur un petit peu. Et en fait euh, j'ai testé trois techniques différentes. Pour moi il y a des techniques euh, qui sont plus faciles, des techniques qui sont un peu plus complexes et on va voir tout ça ensemble. Je vais vous montrer les trois techniques et à la fin je vais vous expliquer laquelle est ma préférée. Et surtout dans la prochaine vidéo je vais vous faire une démonstration euh, de la meilleure technique d'après moi. On voit ça tout de suite Alors avant de vous parler des trois techniques, j'avais envie de vous dire en avant-première, euh, voilà je suis trop heureuse, je viens enfin de rentrer le Magic Gel Clear, vous l'attendiez depuis tellement longtemps, ça fait tellement longtemps que j'en parle, euh, vous avez adoré le Nude, franchement j'ai eu des retours de dingue euh, sur, euh, sur le Magic Gel Nude et le Clear pour moi, c'est juste un must-have à avoir. Il faut absolument avoir ce produit. Pourquoi Parce qu'il est, vous voyez, il est légèrement euh, violet. Donc, ça permet en fait qu'il ne jaunisse normalement pas du tout. Et il a les mêmes caractéristiques que le Magic Gel euh, bah, Nude que j'utilise dans d'autres vidéos. Et il est vraiment top, top, top. Comme vous pouvez voir, dans le pot, il est dur. Voilà, il bouge quasiment pas. Lorsqu'on l'applique, c'est pour ça qu'il est magique, lorsqu'on l'applique, il va super bien s'appliquer, il va bien se lisser. Et en fait, quand on arrête de l'appliquer, quand on arrête de le travailler, eh bien, euh, il ne bougera plus. Et euh, donc, ça permet de faire plusieurs ongles à la fois, sans avoir euh, de gel qui coule tout de suite sur les côtés, parce que forcément, soit on travaille un gel qui est hyper épais, mais c'est super dur à travailler, soit on travaille un gel trop euh, trop fluide. Et du coup, il coule sur les côtés, C'est pas agréable non plus. Là, ce, ce gel-là, en fait, il a toutes les caractéristiques d'un gel vraiment qui est top. C'est-à-dire que vraiment, là, vous voyez, hein, il est dur, il ne coule pas. Je pourrais rester comme ça un petit moment. Hein. Il ne bouge pas du tout. Hein. D'ailleurs, vous voyez, voilà, il y a un, une petite ligne dedans. Mais par contre, quand je vais l'utiliser, vous allez voir qu'il va devenir beaucoup plus fluide. Et ça, c'est vraiment top. Est, il est super pour le travailler au fil aussi. Enfin, voilà, il a, il a plein de caractéristiques géniales. Et c'est ce gel-là que j'ai utilisé, justement, ben, pour faire cette pose water drop. Voilà, mon water drop nail. Donc déjà, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas du tout. Alors, à savoir quand même que c'est une pose qui est peut-être... Alors en, en premier à de bord on pourrait dire que c'est pas euh, super clean mais en fait là ça fait déjà une semaine que je l'ai faite et honnêtement bah voilà elle se salit pas plus qu'une autre pose. Hein. Alors là j'ai une petite astuce aussi pour ça <rire> c'est que j'ai remis de la finition par en dessous et donc du coup ça me permet d'avoir un résultat qui est bien net. Euh... En recto verso peu importe la technique maintenant je vous donne tout de suite mes trois techniques alors la première euh, des techniques euh, enfin non c'était pas la première c'était finalement la dernière des techniques que j'ai utilisées. c'est euh, c'est pour moi la pose qui est la plus simple et celle qui est vraiment adaptée aux débutantes ça va être avec euh, donc avec les capsules américaines donc on va pouvoir euh, ben, sélectionner une capsule à la taille bien sûr hein, de l'ongle on va pas forcément la poser tout au bout, on va rester un petit peu en retrait, on peut la poser comme ceci voilà, le faire juste sortir un petit peu de matière et relimer sur, euh, sur le dessus, donc je l'ai faite sur l'index et euh, je trouve que la pose ressort plutôt bien euh, dans l'ensemble, bon, ensuite j'ai fait une pose sur chablon, alors je sais pas si, non j'ai plus de chablon à côté de moi désolé, euh, si il est ici voilà, c'est le chablon même <rire> que j'ai utilisé euh, donc voilà, en fait j'ai fait Bon, forcément, je l'ai juste enlevé comme ça. Voilà, le majeur, je l'ai fait au chablon, tout simplement. Voilà, hein, de manière très classique. Donc, ça, c'est déjà une technique un peu plus avancée hein, pour celles qui, qui maîtrisent la pose chablon. Si vous avez envie de maîtriser la pose chablon, qui reste toujours un incontournable, ça, on le voit énormément dans la, dans la formation euh, donc de niveau 1. Donc, sur les deux autres, je les ai fait en pop -it. Mais alors, pas en pop-it classique euh, j'ai fait en pop mais en fait avec les mêmes capsules américaines seulement j'ai enlevé la capsule alors comment c'est possible dans un cas que la capsule colle et ne bouge mais vraiment pas du tout et que dans l'autre cas et eh bien et euh, eh bien elle s'enlève et eh bien il y a une petite astuce à ça c'est à dire que j'ai pas utilisé le même produit et j'ai pas laissé catalyser le même temps sur celui-ci, en fait, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait avant, parce que je voulais vraiment avoir quelque chose de, de très transparent. Eh bien, j'ai utilisé carrément de la finition, donc euh, mon Top Coat Shiny. Je l'ai utilisé euh, pour finalement, euh, en fait, à l'intérieur de, de ma capsule. J'ai mis une fine couche de Top Coat Shiny. Euh, et du coup ça m'a fait en fait un ongle qui a tenu mais euh, juste euh, super bien en fait je, je m'attendais pas du tout à ça je pensais juste que ça allait se décoller de manière classique et en fait impossible d'enlever la capsule donc du coup euh, je l'ai laissé et euh, parce qu'à la base voilà je voulais faire les ongles de la même manière euh, sur tous les doigts et, euh, et donc du coup ben, ça a super bien tenu et j'ai juste rajouté un peu de gel euh, du coup par dessus mais on peut très bien également euh, faire l'inverse c'est à dire utiliser du gel à l'intérieur, le coller et mettre juste la finition euh, dessus j'ai remis aussi un tout petit peu de finition par en dessous euh, en fait la différence entre un ongle où on va pouvoir enlever la capsule et un ongle euh, où la capsule reste c'est surtout le temps de catalyse là en fait j'avais catalysé très peu j'avais catalysé peut-être euh, allez 10-15 secondes juste pour que ça prenne à peine et hop je viens enlever la capsule. Et là, c'est tout bon. Là, j'avais catalysé environ 30, peut-être 45 secondes parce que je parlais en même temps. Et donc, du coup, la capsule, j'arrivais plus du tout à l'enlever. Donc voilà, là, il y a les, vraiment les trois techniques. Pour moi, la technique, la pratiquement la plus simple, ça va être avec la capsule euh, qu'on va enlever. Pourquoi Parce que la capsule qu'on laisse, euh, il va y avoir... Euh, en fait la capsule qu'on doit vraiment bien placer il faut pas qu'il y ait d'excès de matière euh, sur les côtés tout ça alors on a aussi hein, ce phénomène ici par contre pour moi ça va être des fois un peu plus simple carrément de venir euh, repasser un petit coup de, de ponceuse sur le contour pour avoir quelque chose euh, de bien net en sachant que là je l'ai fait très tard le soir et que je viens de voir avec la lumière j'avais pas de lumière hein, j'étais en bas de chez moi et euh, <rire> que euh, coulé, euh, ça a coulé un tout petit peu au niveau de la finition euh, dans la cuticle comme vous pouvez le voir bon, vraiment minime hein, c'est trois fois rien mais bon voilà c'est pas 100% bien fait hein, parce que comme dit j'avais pas du tout la bonne lumière c'est juste que ici dans mon bureau il fait super froid et que j'avais pas envie d'avoir froid ce soir là donc j'avais descendu tout mon matériel euh, voilà c'est juste de la logistique en fait mais euh, clairement le, le truc super important c'est qu'il vous faut une très très bonne lumière pour pouvoir justement voir ces petits détails et souvent ça je l'identifie chez mes élèves c'est qu'en fait il y a des détails qu'elles ne voient pas durant la pause mais quand elles font la photo elles le voient pourquoi tout simplement parce qu'à ce moment là elles ont le flash ou elles ont une bonne lumière ou elles se mettent vraiment en, en, elles font en sorte de, de faire bien la mise au point et en zoomant bah tiens on se rend compte qu'il y a des petites erreurs donc voilà là c'est la même chose donc voilà, dites moi la technique que vous vous préférez, est-ce que c'est plutôt les capsules américaines qu'on laisse poser est-ce que c'est plutôt la technique du pop-it où on va retirer la capsule ou est-ce que c'est plutôt la technique du chablon et est-ce que vous vous pourriez porter ce genre de pose est-ce que vous aimez bien, et si oui eh bien on se retrouve donc dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer sur mon pouce comment réaliser l'une de ces techniques, voilà je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à, à faire à me mettre des commentaires et à partager la vidéo si vous aimez parce que ça m'aide énormément voilà je vous dis à très très bientôt et j'étais très heureuse de vous refaire une vidéo ça faisait un petit moment j'avais vraiment pas eu le temps parce que mon copain est vraiment malade en ce moment Voilà, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo